Bonjour à tous. Vous avez maintenant terminé le cours de Writer 1. Dans Writer 1, vous avez appris à utiliser quelques fonctions du logiciel Writer, comme le barre de menu, le barre standard, la barre de formatage, la règle, la barre d'état, etc. Maintenant vous allez en apprendre un peu plus sur Writer. Ce qu'on va apprendre dans cette leçon, c'est comment utiliser les fonctions de menu affichage, insertion et format. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, révisons ce qu'on a appris sur Writer 1. Vous rappelez-vous? De ce que vous avez appris dans le module précédent? Dans la dernière section, vous avez appris quelques fonctions importantes de Writer, comme comment enregistrer et ouvrir un fichier, comment utiliser les fonctions enregistrer sous, exporter comme PDF, défaire, refaire, couper, coller, rechercher, et remplacer, etc. Pourquoi utiliser la barre d'outils de formatage? Avec la barre d'outils de formatage, on peut formater n'importe quel texte ou paragraphe et modifier la couleur de la police et la taille de la police. On peut également souligner un texte, le mettre en gras ou en italique, etc. Pourquoi utiliser « Exporter comme PDF » et quelle est la forme complète de PDF? En utilisant la fonction « Exporter comme PDF », vous pouvez convertir votre fichier de writer au format PDF. Le format PDF ne permet à personne d'écrire ou supprimer quoi que ce soit sur le fichier. On peut seulement lire ce fichier. Et la forme complète de PDF est portable document format. Pourquoi utiliser la fonction Rechercher et remplacer? En utilisant Rechercher, on peut trouver n'importe quel texte ou mot dans un document. Et en utilisant Remplacer, on peut alors le modifier. Vous devez maintenant allumer votre ordinateur et ouvrir le fichier de Writer.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 C'est comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser les fonctions du menu Affichage. Voyons maintenant pourquoi utiliser le menu Affichage. La fonction Affichage vous permet d'afficher ou de masquer les options comme délimitation du texte, règle, la barre d'état, la barre d'outils de formatage, l'option dessin sur votre page de writer. Dans le menu affichage, on va d'abord apprendre la fonction mise en page d'impression ou la mise en page web. Connaissez-vous la différence entre mise en page d'impression et mise en page web? Avec la mise en page d'impression, vous pouvez voir votre page dans une vue normale et elle affiche toutes les pages séparément. Avec la mise en page Web, vous pouvez voir toutes les pages sur une seule page. Pour mieux comprendre, regardez la vidéo et apprenez à utiliser la mise en page d'impression et la mise en page Web. Apprenons. Comment utiliser l'option Mise en page d'impression et Mise en page web pour afficher les pages en deux manières Ces options sont présentes dans le menu Affichage. Tout d'abord, Divisez votre texte en différentes pages comme montré en vidéo. Maintenant, le deuxième paragraphe est en page 2. Comme vous pouvez voir, alors, il y a deux pages dans ce document qui apparaissent séparément l'un après l'autre. Ce type d'affichage des pages s'appelle « Mise en page d'impression ». Pour changer son disposition, il faut cliquer sur « Mise en page web ». C'est aussi situé dans le menu « Affichage ». Cette option affichera toutes les pages du document dans une seule page, comme sur le site web sur un écran plus large. Voilà, les deux pages sont affichées sur une seule page en utilisant cette option, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, que nous pouvons afficher les pages du document de deux manières, mise en page d'impression et mise en page web. Ensuite, vous allez découvrir la barre d'outils. Pourquoi utiliser la barre d'outils La barre d'outils affiche des menus contenant des fonctions et des outils qui vous permettent de travailler plus facilement. Regardons la vidéo pour apprendre comment afficher ou masquer la barre d'outils. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons cacher et afficher les différents barres dans le document de Writer. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que la barre d'outils standard la barre d'outils Formatage, la barre de dessin sont déjà visibles dans le document. Pour les cacher du document, il faut cliquer sur le menu Affichage. Puis, amenez le curseur sur l'option Barre d'outils. Une autre boîte apparaîtra d'où vous devez cliquer sur le nom de chaque barre un par un pour le cacher. Tout d'abord, nous cliquons sur l'option Dessin qui se trouve avec la marque de graduation. Voilà, la barque de dessin n'est plus visible au bas du document. Puis, cliquez à nouveau sur Affichage. Ensuite, Placez le curseur sur Barre d'outils et cliquez sur l'option Formatage pour le cacher. Voilà, la barre d'outils Formatage est cachée du document. Maintenant, cliquez à nouveau sur Affichage. Puis, Placez le curseur sur Bac d'outils. Cliquez sur l'option Standard. La barre d'outils standard est cachée du document, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Puis, placez le curseur sur l'option « barre d'outils ». Ensuite, cliquez sur l'option « Rechercher ». Voilà, la barre de « Rechercher » n'est plus visible dans nos documents comme on voit en vidéo. Maintenant, il n'y a pas de barre visible dans nos documents. Alors, pour les afficher, Cliquez à nouveau sur l'option Affichage. Puis, amenez le curseur sur la barre d'outils. Ensuite, cliquez sur l'option Dessin. Et la barre de dessin est à nouveau affichée dans le document, comme vous pouvez voir. Puis, cliquez à nouveau sur Affichage. Amenez le curseur sur l'option Barre d'outils et cliquez sur l'option Formatage. Voilà, la barre de formatage est à nouveau s'apparaît. Puis, cliquez sur Affichage, amenez le curseur sur Barre d'outils. Et cliquez sur l'option Standard. Mais vous pouvez voir que la barre d'outils Standard n'est pas encore visible dans le document. Pour le rendre visible dans le document et pour définir l'espace pour placer une autre barre, amenez le curseur sur les cinq points verticaux qui se trouvent à l'extrême gauche de barre d'outils de formatage. Cliquez-y une fois. Et faites glisser vers le bas. Voilà, vous pouvez voir la barre d'outils standard au-dessus de la barre de formatage que montrerai en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur Affichage. Amenez le curseur sur le sous-menu Barre d'outils et cliquez sur l'option Rechercher. Pour le rendre visible, cliquez à nouveau sur les points verticaux et faites glisser vers le bas, comme montré en vidéo. Voilà, le bac de rechercher se trouve maintenant. Tous les bacs sont affichés que nous avons cachés dans le document. Alors, c'est comme ça nous pouvons cacher et afficher les différents bacs dans Writer. Maintenant, vous allez en apprendre un peu plus sur la barre d'État. À quoi sert la barre d'État? La barre d'État affiche des informations sur l'état de la page et permet de savoir sur quelle page on se trouve, quelle langue est sélectionnée et de quelle mesure on a fait un zoom. Comme vous le savez déjà, la barre d'état apparaît dans la partie inférieure de la page de Writer. Découvrez comment masquer ou afficher la barre d'état en regardant la vidéo. Apprenons comment cacher et afficher la barre d'état dans le document de Writer. Vous pouvez voir que la barre d'état est déjà activée et s'affiche dans le document. Alors, pour le cacher, amenez le curseur sur le menu « Affichage » situé sur la barre de menu. Puis, cliquez sur l'option « Barre d'état » qui est déjà activée avec la marque de graduation. Voilà, la barre d'état est cachée et n'est plus visible dans le document comme on en vidéo. Nous pouvons seulement voir la barre de dessin au bas de la page. Pour réafficher la barre d'état, cliquez à nouveau sur Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Barre d'état. Voilà, c'est à nouveau visible dans nos documents. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la barre d'état dans Writer. Apprenons maintenant comment masquer ou afficher la barre de la règle. Est-ce que vous savez ce qu'est une règle et combien de types de règles existent-ils? La règle aide à définir les marches sur la page. Elle aide également l'utilisateur à définir la ligne ou le paragraphe selon le choix de l'utilisateur. Il existe deux types de règles dans Writer. La règle horizontale et la règle verticale. Maintenant, vous allez apprendre comment cacher ou afficher la règle en regardant cette vidéo. Apprenons comment cacher et afficher la règle dans Writer. En ce moment, la règle est déjà affichée dans le document, comme vous pouvez le voir. Il y a deux types de règles, la règle horizontale et la règle verticale. Pour les cacher, il faut cliquer sur le menu Affichage, situé sur la barre de menu. Puis, amenez le curseur sur le sous-menu Règles. Vous pouvez voir une marque de graduation à côté gauche de l'option règle qui indique que cette option est déjà affichée dans le document. Pour le cacher, cliquez-y à nouveau. Voilà, la règle est cachée de la page du document comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez à nouveau sur affichage. Ensuite, Cliquez sur l'option Règle. Voilà, la règle horizontale et la règle verticale s'est à nouveau affichée dans le document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la règle dans Writer. Maintenant, vous allez apprendre comment afficher ou cacher la fonction. Délimitation du texte Vous vous demandez peut-être ce qu'est la fonction délimitation du texte? Dans le logiciel Writer, il y a des lignes sur les quatre côtés de la page sur laquelle vous travaillez. Ce sont les limites du texte. Vous ne pouvez taper qu'à l'intérieur de ces limites de texte et pas en dehors. Vous allez maintenant apprendre... Comment masquer ou afficher les limites du texte en regardant la vidéo Regardons cette vidéo pour cacher et afficher les délimitations du texte. Dans ce document, vous pouvez voir qu'il y a une zone de texte à l'intérieur de laquelle vous pouvez taper et travailler dans le document. Vous pouvez aussi voir que cette limite de texte se trouve dans chaque page du document comme montré en vidéo. Il y a des marges en haut, en bas, à roche et à droite en dehors de cette limite de texte. Pour cacher la limite de texte de la page de Writer, tout d'abord, cliquez à nouveau sur le menu Affichage, puis Cliquez sur l'option « Délimitation du texte » qui est déjà activée dans ce document. Voilà, la limite du texte n'est plus visible dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour le rendre à nouveau visible dans le document, il faut cliquer à nouveau sur « Affichage » et ensuite cliquer sur l'option « Délimitation du texte ». Voilà, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la limite du texte d'un Writer. Ensuite, vous apprendrez à utiliser la fonction caractères non imprimables. Ce sont des symboles spéciaux qui montrent les caractères qui ne peuvent pas être imprimés, comme ceux de la barre d'espacement et de la touche entrée, qui sont utilisés pour laisser des espaces entre les mots et passer à une nouvelle ligne. Les caractères non imprimables indiquent seulement quelles touches ont été utilisées sur la page de Writer, mais ils ne peuvent pas être imprimés. C'est pourquoi ils sont appelés caractères non imprimables. Regardons cette vidéo pour apprendre. Comment masquer ou afficher ces caractères non imprimables. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Caractères non imprimables » et quel impact elle peut avoir sur le document réel. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Il est situé sur la barre de menu. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option caractère non imprimable. La raccourci pour cela est CTRL F10. Cliquez-y une fois. Vous pouvez voir que les symboles sont apparus là où il y avait de l'espace entre les différentes lignes. Et les mots. Si vous supprimez de l'espace, le symbole est également supprimé, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour désactiver cette option, il faut cliquer à nouveau sur Caractère non imprimable. Voilà, tous les symboles sont disparus du document. Alors, c'est comme ça nous pouvons utiliser le sous-menu Caractères non imprimable. Ensuite, vous allez apprendre ce qu'est l'option plein écran. En utilisant cette option, l'écran de la page devient aussi grand que l'écran de l'ordinateur et toutes les fonctions de writer sont cachées. Regardons la vidéo et apprenons comment l'utiliser. Le raccourci pour ceci est Ctrl, majuscule, J. Apprenons comment faire passer l'écran en mode plein écran. Dans cette vidéo, vous pouvez voir les différents barres sont visibles dans le document. Pour afficher votre document en mode plein écran sans afficher de barres, Amenez le pointeur sur le menu Affichage et cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra avec les différents sous-menus d'où vous devez cliquer sur plein écran. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci pour cela en appuyant sur la touche CTRL, la touche majuscule et la touche J du clavier. Voilà, tous les barres sont cachées maintenant et vous pouvez seulement voir le document pour travailler. Il y a aussi un bouton plein écran au coin supérieur roche du document. Vous pouvez y cliquer pour revenir au mode d'écran normal avec toutes les barres visibles, comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça vous pouvez utiliser le sous-menu Plein écran dans Writer. Maintenant, vous allez apprendre à utiliser la fonction Zoom. En utilisant Zoom, on peut augmenter ou diminuer la taille de la page. Le Zoom peut être utilisé de deux façons qui sont montrées dans la vidéo. Regardons cette vidéo. Pour faire un zoom avant et un zoom arrière sur la page dans writer. Tout d'abord, amenez le pointeur sur le menu Affichage et cliquez sur l'option Zoom. Une boîte apparaîtra d'où vous pouvez changer les paramètres de zoom selon votre besoin. Vous pouvez changer le pourcentage de l'option variable. Pour augmenter ou diminuer le facteur de zoom, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de la boîte de dialogue zoom située sur la barre d'état. Et puis, faites-le glisser vers le gauche ou vers le droit pour modifier le facteur de zoom de votre choix. Vous pouvez aussi le modifier dans la boîte de pourcentage de l'option Variable comme montré en vidéo. Vous pouvez aussi sélectionner l'option 100% comme entrée en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le document est zoomé. Avec son facteur de zoom de 100%. Pour augmenter sa valeur, cliquez sur le signe plus de la boîte de dialogue Zoom que montré en vidéo et la page sera zoomée. Si vous voulez le diminuer, cliquez sur le signe moins de la boîte de dialogue Zoom. Le document sera recadré comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons zoomer et recadrer un document dans Writer. Et maintenant, on termine le cours. Vous devez fermer votre fichier de Writer. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur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 vous avez appris à utiliser toutes les options du sous-menu « Affichage » et vous avez également eu l'occasion de vous entraîner à les utiliser. Vous avez appris les différences entre « Mise en page d'impression » et « Mise en page Web »,« Comment afficher ou masquer la barre d'outils, Comment masquer ou afficher la barre d'état » et enfin « Comment utiliser Zoom ». Bonne journée et à bientôt!